25 au 29 octobre aura lieu le tout premier challenge tunnel de vente. L'idée, c'est que vous arriviez sans tunnel de vente et que vous repartiez avec un de nos trois modèles de tunnel de vente. Ce challenge est destiné à toi uniquement si tu es détenteur du pass VIP du sommet coach en mission. Donc, si tu sais pas ce qu'est le sommet coach en mission, inscris-toi, tu verras, il y a une option VIP Et si tu es déjà inscrit euh, au, au Sommet Coach en Mission, il suffit juste de te procurer le pass VIP et ce sera totalement offert. Cette semaine, sera, les cours seront donnés en direct, mais il y aura un accès au replay. Et j'ai hâte de vous offrir cette semaine de challenge pour que vous repartiez vraiment avec un tunnel de vente automatisé et la capacité d'attirer des prospects en automatique. J'ai hâte de passer cette semaine avec vous juste avant le Sommet Coach en Mission.